Bonjour les amours, je suis en joie de venir en ce jour à l'écoute de l'inspiration afin de vous offrir une lecture du temps présent par une conscience spirituelle, d'une conscience galactique. Je suis en joie de décoder un outil laissé à la terre il y a 13 000 ans, le Tzolk'in. Nous sommes en ce temps présent sur ce conte qui se répète depuis 13 000 ans tous les 260 jours dans la joie pour ma part de remercier les mayas d'avoir réussi à apporter jusqu'à maintenant cette intelligence de sagesse et dans ce conte et eh bien nous sommes dans la troisième vague il y en a 20 20 vagues vibratoires de 13 jours qui donc donnent ce 260 jours qui correspond au temps de gestation d'un véhicule humain et au nombre d'enzymes qui le composent. Alors nous sommes depuis 7 jours dans cette troisième vague et comme tu peux le voir ici à l'image, eh il y a une pyramide d'un décodage, même s'il est en anglais ici présenté. Ça va faire partie des formations que je vais réaliser que de vulgariser en français cette information où nous pouvons voir donc en fait euh, eh bien 13 énergies qui correspondent à une croissance vibratoire d'une information spirituelle d'une invitation à l'humain à centrer son attention, son intention sur ce cycle qui se répète depuis 13000 ans eh bien, il y a cette invitation à la troisième vague, qui donc correspond à la vague de la création. La première vague, c'est le but de cet outil. La deuxième vague, son invitation, c'est le chemin avec cet outil. Quels sont les résultats qu'on va obtenir en pratiquant cet outil Qui nous rappelle les lois de la vie. Et de comment, par notre conscience spirituelle, la réveiller au lieu de l'occulter, afin qu'elle embrasse notre corps matériel de manière à être des co-créateurs de vie responsables, portés par les lois de l'amour. Alors, vous pouvez déjà voir ici qu'il y a des dessins et des barres et des points. Eh bien, les dessins correspondent à l'énergie de la planète Terre, en correspondance aussi avec le système solaire. C'est les énergies des lois on va dire, de la vie ici et de comment elle se fait chair dans certaines zones de, de forme. Et puis nous avons les points et les barres qui là correspondent à des énergies des lois galactiques qui sont des communes à n'importe quel endroit de l'espace et qui va se colorer de différentes manières dans la matière. Pourquoi ce regard et ce décodage et cette proposition en toute simplicité parce que nous sommes à la fois des êtres galactiques, cosmiques et en même temps des êtres de lumière aussi solaire et planétaire à travers un corps de chair. Et donc c'est uh, fascinant de découvrir la puissance de cet outil puisque par exemple à, éch à échelle individuelle, et peut-être que tu l'auras ressenti toi aussi, est-ce que tu te sens préoccupé par ton abondance est-ce que tu sens que comment tu pourrais générer une abondance et comment nettoyer les grilles du passé afin de repartir sur une vibration alignée, dans un équilibre où tout est à ta disposition pour te manifester Si tu es déjà sur un chemin de co-création, cela te semblera percutant et tu seras peut-être même étonné que oui, en effet, c'est une de tes préoccupations depuis une semaine. Le but de cette Tressena c'est d'être un tel le serre, en anglais dire, c'est numéro un, c'est-à-dire dans l'unité, où de toute manière, même si nous sommes dans un corps de chair mortelle, eh bien nous sommes des êtres éternels. Et c'est l'être éternel que nous sommes qui anime ce corps mortel, qui donne vie à, dans l'énergie à toutes ces cellules et qui offre l'information à travers les sens du décodage de ces sens et qui offre l'information, d'une vibration, d'une émission à travers nos pensées et à travers nos émotions. Car au-delà de notre ignorance, nous entendons les pensées des autres. Nous les percevons, sans pouvoir pour autant parfois les décoder car nous sommes fermés à cette réalité, en prison. La plupart de l'humanité est en prison dans sa tête lorsque nous sommes en fusion entre le corps, l'esprit et l'âme, le cœur, et bien à ce moment-là nous pouvons accéder à d'autres dimensions car nous avons la clé qui ouvre le royaume de la connaissance où le cerf avec ses grands bois de connexion à l'énergie cosmique et ses bois à ses pieds, ses sabots de connexion tellurique, bien est connecté aux énergies bleues. Donc on a le singe, l'aigle et l'orage, storm, l'orage. Et donc, en fait, dans les énergies solaires et dans les énergies galactiques, eh bien, nous avons l'amour, la réalisation et la magie cosmique. Et nous pouvons voir aussi qu'il y a cette dynamique du 1, 2, 3 à travers le cerf de l'unité, le roseau Reed, de l'équilibre et l'orage de la magie cosmique qui est un vortex galactique. Et nous avons une énergie spéciale avec cette étoile bleue sur le loup de la structure. Et je vous inviterai à observer les Tressena de cette manière. C'est un petit cadeau que je vous fais aujourd'hui. Ça me donne envie de m'impliquer pour créer les formations. Et donc je m'exerce auprès de vous. Donc reliez le bleu, les énergies bleues qui correspondent à l'unité, l'amour, la réalisation de la magie cosmique. Ça danse bien ensemble, n'est-ce pas Et puis ensuite, on a le jaune, qui correspond au chemin. Le monde matériel 10, hein, avec euh, donc cette autre énergie jaune, euh, bah, c'est la manifestation. Ensuite, nous avons le rouge ici, donc, qui est placé à travers euh, l'offrande, qui s'associe à l'équilibre de l'expansion. Ben oui, si je suis en équilibre dans, dans ce que j'offre, je vais être en expansion. Si je suis en déséquilibre... Euh, dans ce que je prends, je vais être en rétractation. Mmh. De la même manière, si je suis coupé de mon unité et que je suis dans la haine au lieu d'être dans l'amour, au lieu d'être dans la réalisation, je vais être dans la destruction. Et au lieu d'être dans la magie cosmique, je vais dans le cauchemar cosmique. C'est un petit peu ce que vit la planète en ce moment. Hein. Enfin, pas la planète, mais... Puisque elle, euh, c'est pas un cauchemar, c'est une expérience temporaire, au vu de sa longévité, je dirais l'humanité. L'humanité euh, vient cauchemar en ce moment à, à cause de la haine et de la destruction qui se répand et de cette séparation à sa propre source. Donc on peut voir que le chemin n'est pas celui dans le monde matériel d'une manifestation euh, de responsabilité euh, portée par une offrande d'un équilibre euh, d'expansion, mais en fait le chemin est celui euh, de, la, de la prise de pouvoir plutôt que du don du déséquilibre plutôt que de l'harmonie, et donc de la rétractation plutôt que de l'expansion. Hein, la vie ne cesse de se rétracter en ce moment. Donc c'est ainsi qu'on peut voir que les structures sont revues et corrigées. Numéro 4, la structure. Et donc le 8, c'est la loi. Donc les structures des lois sont revues et corrigées. Et le 12, je ne l'ai plus en, en mémoire ici à l'instant. J'ai la, la, la mémoire de la compréhension qui, qui, qui me reste. Donc est-ce que les structures par rapport à la loi sont comprises ben, En fait, on va voir ça avec la suite, c'est-à-dire que là, on... si les structures de l'offrande d'un chemin d'unité sont assimilées, le monde matériel numéro 6, vont se ref... ça va être l'amour qui va être reflété, et donc qui va générer l'équilibre. Si par contre, je suis séparé de mon unité, que je suis sur un chemin, je ne sais pas où je vais, que je suis perdu et qu'au lieu de donner, je prends, parce que je suis dans l'insécurité, et qu'au lieu d'être dans l'amour, je suis dans la haine, parce que je suis en permanence en train de me défendre, euh, parce que je suis dans cette insécurité, et dans, ce, dans cette pénurie, Bah ben, en fait, euh, euh, les, les structures euh, du monde matériel vont amener au déséquilibre, c'est une évidence. Et donc les lois ben, ne seront pas du, de la vie ne seront pas du tout respectées. Donc le résultat de ces lois, ça va être au lieu de se réaliser, ça va être la destruction. Et la manifestation sera celle de la rétractation et d'une incompréhension qui amène au cauchemar cosmique. Est-ce que vous pouvez voir la puissance d'une onde vibratoire Alors voilà le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. Je vous embrasse tout fort, je souhaite une belle intégration de toutes ces données et au plaisir de venir au gré de la synchronicité de mon inspiration qui est une préparation en toute simplicité pour les formations que je vais offrir à ceux que ça intéressera et au plaisir de vous accompagner sur ce chemin de découverte de cet outil quantique.